Le bien commun. Ben, ça dépend comment tu le vois. Moi, je le vois comme, en tant qu'Autochtone, le bien commun, c'est la hache que tout le monde se sert pour travailler, pour fendre son beau. C'est un outil qui appartient à tout le monde, mais que... Euh, qui n'est pas nécessairement quelqu'un, puis qu'aujourd'hui, cet outil-là ne peut pas appartenir à personne, doit appartenir simplement une, à, à une personne. Fait que je pense que le bien commun, aujourd'hui, est rare. Il euh, n'y en a plus beaucoup. Moi, je pense que c'est ça, le bien commun. Si j'y vais au niveau matériel, euh, si j'y vais au niveau <rire> au niveau moral, c'est autre chose. Le bien commun, je pense que c'est un, un, euh, un savoir de la culture, c'est un savoir des, des faits, euh, des, des, des expériences culturelles qui doivent être transmises euh, qui doivent être enseignées je pense le bien commun je pense que c'est l'histoire c'est la, la, ce qu'on est c'est ce qu'on ce qu ce, ce qu veut propager aux autres je pense que c'est ça le bien commun <lose>